Et tout le monde est bienvenu pour la revue du chapitre 71 de Kaiju numéro 8. Du coup, quand le chapitre il commence déjà, on voit les différents soldats qui doivent sécuriser une zone. J'imagine que c'est Azegawa qui, euh, qui les commande et qui leur dit quoi faire. Donc chacun doit sécuriser une zone, enfin surtout par unité. Et on a le commandant Narumi qui déjà, il a activé son, son modèle numéro 1. Enfin, son modè ouais, c'est ça. Hein. Donc le modèle numéro 1, en gros, comme s'il avait une force de méga Kaiju. Donc le Mega Kaiju numéro 1, du coup. On le voit avec des espèces d'éclairs, des... Il a vraiment trop de flots, c'est magnifique. Et on voit les différents soldats à côté qui, qui sont en train d'évacuer. Ils sont en train, train d'évacuer les civils. Et même eux, ils doivent évacuer. Parce que carrément, il est en train d'évacuer le père de la mariée au chapitre d'avant. puisqu'il y avait un mariage. Et lui, il lui avait dit, non pas besoin, t'inquiète pas. Va plutôt aider euh, Narumi. Sauf que lui, il lui a dit quoi Il lui a dit, non, même pour moi, il faut que je parte. Parce que ça peut... c'est trop dangereux. Il avait dit, c'est la créature la plus dangereuse du secteur. Donc là, on voit vraiment à quel point c'est... Le modèle, le modèle de Mega Kaiju, c'est quelque chose de très puissant, qui a un potentiel incroyable, je pense. Et donc, vu que le modèle a été boosté au max, on voit carrément qu'il fait... Ouais, parce qu'il se fait attaquer par les différents Kaiju, des espèces de reptiles, des espèces de, on dirait les dragons de Komodo, des Zygones, des trucs comme ça. Et on voit, ils les attaquent tous déjà avec une attaque magnifique, l'attaque circulaire. Et ensuite, ça fait une explosion. C'est eux, ils ressentent le souffle. Le soldat qui est en train d'escorter le père, et du coup, le père de la mariée. Ils ressentent le souffle, et c'est là qu'ils réalisent que vraiment... En fait, c'est pas que les kaijus qui ont fait qu'ils doivent partir, c'est vraiment le combat en général. C'est comme par exemple dans One Piece, quand il y a du combat avec du quand il y a un combat avec du Aki, c'est faut partir parce que c'est trop dangereux. Bah là c'est pareil. Donc voilà, c'est pour ça je pense que le commandant Narumi, il, il va avoir une importance incroyable dans cette guerre. Déjà avec le modèle, on a vu qu'il l'a boosté au max. Et juste après ça, du coup, il était parti. Il a demandé à Azegawa qui il doit attaquer maintenant cest dire qu'il continue de s'avancer Et juste après, du coup, il y a Azegawa qui donne les nouvelles au commandant Narumi et à d'autres personnes, je crois. Et il lui dit « Trois bonnes nouvelles et une mauvaise nouvelle. » Donc la première bonne nouvelle, c'est que l'entraînement qu'ils avaient fait avant, avant que la guerre commence, donc parce qu'ils s'attendaient à ce que les kaijus reviennent, et ils étaient toujours sur leur garde, donc ils ont fait en sorte d'être prêts. Et ben cet entraînement, il a porté ses fruits. Donc ça, forcément, c'est une bonne nouvelle. On voit qu'ils n'ont pas fait tout ça pour rien. Ensuite, l'autre bonne nouvelle... C'est que les voies spéciales qu'ils avaient fait, parce que je crois en fait ils avaient fait des voies spéciales pour évacuer les civils ou pour évacuer n'importe qui, si jamais une attaque de kaiju ou quelque chose comme ça. Et la troisième bonne nouvelle du coup, c'est en lien avec celle-là, c'est que l'évacuation des civils, elle se porte très bien. Donc là actuellement, pour l'évacuation, et justement c'est grâce à ces infrastructures j'imagine, et par contre il y a une mauvaise nouvelle, c'est que Oshina il avait raison. Et donc, il avait raison sur quoi Sur le fait qu'on manque vraiment d'effectifs. Et que ça arrive tellement de partout qu'ils peuvent pas être présents partout. Donc malheureusement, ils vont devoir faire des sacrifices. Certaines zones, ils vont, ils vont moins les défendre que d'autres. Et surtout aussi, ça va dépendre de la, de la force des kaijus en fonction des zones. Par exemple, au parlement, il y a un kaiju qui a une force supérieure à 7. De magnitude supérieure à 7. Pour avoir un peu une échelle, on sait qu'au tout début du manga, le kaiju qui avait ravagé une ville, toute une ville, et ben ce kaijus, il était de force 6. Donc quand on sait que le kaiju actuel... Il a une force supérieure à 7, ça indique forcément qu'il est très puissant. Donc il y a ce kaiju près du parlement, mais il n'y a pas que ça. Hein. Il y a d'autres kaijus, par exemple au département d'Osaka, il y a des kaijus qui ressemblent un peu à des crabes. J'ai l'impression que les kaijus, ils sont surtout inspirés d'espèces de, animales qui existent vraiment. Forcément c'est ça dans pas mal d'œuvres. quand il y a des monstres, etc. Dans le département de Sendai aussi, il y a des espèces de T-Rex, des dinosaures. On voit même, c'est justement où il y a Oshina. En plus on voit qu'ils sont en train de déployer des drones, donc je crois que j'ai jamais vu ça S'attaquer avec des drones, peut-être que je me trompe. À l'arrondissement de Setagaya, il y a des espèces d'amphibiens qu'on voyait au dernier chapitre. Même ceux qui ressemblent au grand terrassement, ils faisaient penser à ça quand ils étaient tous en rangée comme ça. Et la plupart en plus, ils sont en train de, de ravager les villes. Des kaijus en forme d'insectes, même dans le dernier chapitre, on a pu en voir. Dans le chapitre 70, c'était dans l'arrondissement de Minato. On les voyait qui, qui descendent d'une espèce de grande tour. Ils étaient un peu partout. Et surtout, ce qui est problématique, c'est qu'on ne connaît pas vraiment la nature de chaque kaiju puisqu'ils ont l'air vraiment différents, il y en a peut-être qui ont quelque chose de toxique en eux, peut-être d'autres ils ont une force physique qui est supérieure, peut-être d'autres c'est plutôt la vitesse, donc je pense qu'au fur et à mesure ils vont apprendre à connaître les faiblesses des kaijus, et en fonction des faiblesses et des forces, ils vont mettre des soldats qui sont adaptés pour ce combat, donc par exemple je ne sais pas si c'est un kaiju qui est plutôt lent, il pourrait mettre Oshina qui est extrêmement rapide, et du coup un autre type de kaiju, c'est aussi à l'arrondissement de Hachiyoji, des espèces de taupes, on les voit, ils sont, elles sont plusieurs. Celles-là aussi, on ne les a jamais vues se battre. Enfin, dans mes souvenirs, on les a pas vus Donc j'imagine que ça prépare aussi de la découverte. On va découvrir euh, plusieurs types de kaiju. On va voir peut-être qu'ils seront nommés en fonction de... Peut-être qu'ils ont des noms, mais qu'on ne connaît pas. Et contrairement à d'habitude, on voit que là, ces kaiju, ils sont en train de s'attaquer aux infrastructures, et aux biens publics, aux lieux publics, etc. Donc, par exemple, il y a le Parlement, justement, où il y avait le kaiju qui a une force supérieure à 7. Ils sont en train de s'attaquer à tout type de de biens comme des, simples, des centrales électriques etc et ça c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais fait auparavant puisque normalement tout simplement ils se nourrissent d'humains donc ils vont trouver des humains, ils vont se nourrir et puis après c'est tout sauf que là ils sont en train vraiment de s'attaquer à des biens publics, des infrastructures on voit que c'est dans le but de faire régner leur terreur et surtout pas vraiment leur terreur mais celle du Kaiju Nioh 9 qui lui est au dessus de tout ça c'est lui qui tire les ficelles et c'est justement dit par le commandant Naomi celui qui tire les ficelles c'est le kaiju numéro 9 qui, qui semble vraiment avoir une force incroyable et des pouvoirs incroyables Parce qu'on voit qu'il a pu créer plusieurs kaijus comme par exemple un kaiju qu'on a vu courir rapidement brièvement Un kaiju en espèce de monolithe avec des pierres, un visage etc Le kaiju numéro 10 puisqu'il a dévoilé qu'il a été créé par le kaiju numéro 9 En tout cas cette guerre je pense qu'elle sera très intéressante Surtout j'espère qu'on va découvrir beaucoup de choses Et je pense surtout à mon avis qu'à la fin de la guerre il y aura le kaiju numéro 9 qui va apparaître Peut mais je m'imagine un peu un scénario par exemple, là ils arrivent un peu à, à vaincre à peu près tous les kaiju. donc ils dominent la guerre, puis il y a le kaiju numéro 9 qui arrive, qui met la pression, ils sont quasiment tous à bout, et là il y a Kafka Ibino qui arrive et qui sort d'un entraînement, tu sais souvent c'est ça dans les shonen, il sort d'un entraînement intensif, là il, il a toutes ses forces... Et donc j'imagine qu'il va se battre contre le Keiju numéro 9, puisque on se rappelle hein, au chapitre 8, on a vu que physiquement le Keiju numéro 8 il est plus fort que le numéro 9, puisque quand tous les deux ils frappaient avec leurs points et les deux points ils se faisaient face, on a vu que le Keiju numéro 8 il avait plus de force physique, après peut-être que c'était aussi dû au sentiment, puisque par exemple là il y avait vraiment un enjeu incroyable. L'enjeu c'était que Kikoro se transformé devant elle, direct, puisque c'était une situation d'urgence. Et peut-être que justement, il a mobilisé toutes ses forces, mais le cage numéro 9, il ne l'a pas fait. Et donc, carrément, on voit qu'il l'a désintégré, et après, finalement, il n'était pas mort. Mais le cage numéro 9, il cache beaucoup de, de pouvoir, on a l'impression qu'il y a beaucoup de mystères autour de lui. Donc, j'espère que aussi, ces mystères seront élucidés. Élucidés, je sais pas. Donc, je vous propose de regarder ma vidéo réaction du chapitre 72 de cage numéro 8, juste ici, aussi sur le i. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et salut